Bienvenue ce sur Cord. ceci est le premier épisode Ce seront des vidéos très courtes C'est pas du tuto, c'est pas des cours, on est là, pour être tranquillou Ce sont simplement nos idées, nos points de vue C'est notre manière de voir les choses et vous avez le droit de pas être d'accord avec nous D'ailleurs, nous-mêmes, souvent, on n'est pas d'accord entre nous Si vous n'êtes pas d'accord, nous aussi, ça nous arrive entre nous, pas de soucis, tout va bien Aujourd'hui, nous allons parler De la tenue, des vêtements Alors, Avant de parler des vêtements, on va parler euh, des cheveux euh, En tant qu'encordor, je vous conseille d'attacher les cheveux qu'à se prendre dans les cordes et en tant que modèle ça vous évite de vous faire tirer des cheveux involontairement. Et je suis un mauvais exemple puisque dans la plupart de nos vidéos mes cheveux sont détachés. Voilà, faites ce qu'on dit, faites pas ce qu'on fait, c'est dans vos exemple. Hein. Plus sérieusement, donc, nous nous sommes en couple, en tant que débutant, j'y connais rien, c'est la première fois, on vous conseille de faire ça plutôt nu euh, parce que c'est évite d'avoir les vêtements qui se prennent dans les cordes, et ça permet d'avoir une meilleure fluidité dans le mouvement et d'éviter un petit peu de stress. Si vous n'êtes pas en couple, ou si vous allez en jam, ou si juste vous avez froid Aussi, vous pouvez, vous pouvez être un couleur avoir froid, justement ça marche Donc il peut être sympa de prévoir votre tenue donc Là sur les tenues, on était plutôt sur des tenues euh, simples Plutôt, on a dit brassières Ouais, les brassières c'est sympa Plutôt une brassière peut-être en rayon sport Qui va être bien moulante Parce que moi j'en ai eu qui était flottante Qui n'était pas géniale Et c'est embêtant, en particulier pour l'encordeur l'encordé ça va, s'en euh, fiche Donc on enlève le soutien-gorge avec les baleines euh, Les bretelles qui vont se pendre et la coque derrière aussi par les agrafes est-ce que c'est utile de dire que le corset avec des baleines, avec des agrafes devant des laisser derrière c'est une mauvaise idée oui, parfois les choses sont incendies elles vont bien en disant non, évitez ce genre de choses là c'est très façon, joli, c'est très fétiche mais évitez le de toute façon si vous avez jamais fait de corde effectivement vous allez essayer bon, mais après vous pouvez essayer aussi, ça marche et d'un côté Essayez-le, vous verrez, c'est tout. Les brassières, euh, le, bas. le bas, on était sur les leggings plutôt, Donc ça je vrai. disais que ouais, les leggings c'est super cool, vous avez déjà dit que le jean c'est pas... Le embêtant. jean, ouais, on, a, on a la couture aussi pour le jean, on va avoir aussi des plis qui vont venir se mettre sous le poplité. Ouais, donc moi c'est pareil, j'ai fait des vidéos, où je suis en jean, en pantalon de toile etc, c'est embêtant, ça serre, ça fait des points de compression. Le, le poplité, euh, le pli de laine aussi, Donc c'est pas agréable, par contre les leggings c'est cool, et s'il fait chaud, ou s'il n'est pas frileux, le boxer, c'est sympa. Voilà. donc le, euh... le legging ça a le point d'avoir, d'être élastique, de faire, de tout fonctionner. Le boxer c'est une bonne idée, moi je conseille plutôt le boxer, euh, ici, plutôt que le shorty, le string ou le tanga, ou voilà. Parce que le boxer ça fait une limite, une démarcation, comme pour les enfants, il ne faut pas dépasser le poids de traits. Donc ça vous permet de mettre la corde en dehors du boxeur et d'éviter justement le pli de laine, de venir compresser les veines ici, en tant que débutant, j'y connais rien, c'est ma première fois. Qu Ensuite on revient sur le haut, j'ai souvent des manches longues et ce qui se passe c'est que souvent en fait elles sont flottantes, ouais. ça moule pas bien le corps et c'est ennuyeux, mieux c'est pas pratique du tout, donc Laurent il conseillerait plutôt. Donc là, euh, moi je conseille euh, un petit truc parce que c'est la chemise, magie du montage, donc euh, je disais une chemise plutôt une chemise d'homme plutôt qu'une chemise de femmes, parce qu'elles ont parfois des fous, des dentelles, elles sont pas coupées pareilles puis il y, y a aussi là, de poche. Donc, et on peut avoir le bouton ici qui peut venir euh, compresser, mais on fait attention au bouton, ça fait plutôt bien. C'est très joli aussi sur les femmes, les chemises d'hommes. en plus ça a des manches longues, comme disait Valérie, on ne peut pas avoir froid, et ça évite cet aspect, c'est on ne peut pas venir tout pichonner là. on pas, je peux le faire, ici, là ça tourne mais là du coup en fait, c'est plus difficile avec la, avec la chemise, Plus que le c'est des astuces qui coûtent pas cher, qui faut faire élégant, et pratiquer coste, chemise de costume d'off. Remagie du montage. On enchaîne. En ce qui concerne les tenues longues, nous avons également euh, le kimono. Alors le kimono, oui, si c'est un kimono en soie, en soie de verre à soie naturel. Parce que plus temps ce sont des kimonos en synthétique, en satin, en fibre poly, machin éthylène, pétrole élastique et du bonsoir, le du côté élastique. Donc, euh, Qui mon en soit naturel, oui. En soi synthétique, satin, non. Dans le cas de deux, jeux des bus, si un, enfin, oui. je n'ai plus, je c'est la première fois toujours. Je parlais, pas encore. Les entailles, je disais. Donc, les Zentaï, c'est un collant intégral avec les manches ou pas. On, on revient sur la problématique du collant et du legging, Ça reste des fibres élastiques, comme les bas. Donc s'il est bien moulant, que vous avez un vêtement de qualité, je sais pas, soit un Zentaï, soit un latex. Et, latex et vinyle, ça ne pas. Oui, mais ça marche aussi, mais il est on était plutôt sur les débutants qui connaissent rien, on peut faire aussi pareil, du pareil latex. On peut être débutant et être déjà fan de latex et être débutant encore, ça marche C'est peut-être pas la bonne idée pour les, premières, pour les premières leçons. Dans tous les cas, les vinyles les, les latex, ils sont traités avec des, euh, avec des euh, polymères. Du coup, il faut laver les cordes derrière et il faut aussi laver du coup, les, euh, les latex et les vinyles. Donc là, on, est, on rentre dans leur sujet. Dans le cas de Samara Foch, début, ne connais rien, évitez. Évitez plutôt, euh, plutôt du simple. Euh, sur les intailles aussi on rentre sur le. On les... avait les collants, les portes jartelles. Ouais, on rentre sur le point d'outils du leggings. Là, collant leggings c'est euh, élastique. Les bas, avec ou sans dentelle, ah oui. avec auto-fixant, on évite. Et les portes jartelles, là c'est comme pour le corset, on évite parce que on va dans la, la, la, la jartelle qui va se prendre la corde, on a un jartelle qui peut appuyer sur la cuisse. Aussi. Ça va faire des épaisseurs, vous avez des, des attaches qui sont dures. Oui. Ouais. Les agrafes qui sont trop dures ce genre de petites choses en débutant, collant, oui, pas euh, autofixant, pas autofixant, j'artèle, pas j'artelle, j'artire, pas j'artire, Plutôt collant les lignes, avec euh, le point de l'élasticité, mais c'est pas grave, on parle toujours pour les débutants, j'y connais rien, c'est ma première fois. Après, vous faites ce que vous voulez, bien sûr, c'est notre point de vue, c'est uniquement notre point de vue. Voilà, on a fait beaucoup de tout, de tous de, de les petits conseils et astuces qu'on avait à à partager avec vous. Je crois que c'est ça, comme ce sont des vidéos courtes. On en a oublié, c'est normal. Tout va bien. En tant que spectateur, on l'oublie, vous pouvez mettre le petit pouce, laisser le commentaire, vous abonner. Nous aussi en tant que spectateur, on ne pense pas tout le temps à mettre le pouce, à mettre un petit commentaire on à s'abonner. C'est juste un petit rappel. Et ça permet de faire remonter la chaîne, de nous aider. Voilà, c'était tout. Allez, au revoir